Et bah bonjour, moi je suis Étienne Mathias, je suis euh, droniste FEV débutant, euh, je viens du BTS Audiovisuel de Villefontaine. Euh, J'ai eu le contact d'Olivier euh, par le biais de Guillaume Binaud qui est responsable de la captation vidéo sur ce projet. Et en fait tout de suite, euh, ça m'a vraiment, euh, vraiment intrigué de tout, euh, tout, euh, tout ce projet et toutes ces, toutes ces grosses têtes un peu euh, qui étaient euh, rassemblées autour de ça. Et vraiment, ça m'a impressionné euh, de, de voir à quel point le projet pouvait aller loin et à quel point, euh, que ce soit Guillaume, euh, moi ou Arnaud, on avait notre place euh, dans, euh, dans la, la, la captation de ce projet et pour le, le faire vivre et le faire connaître. Quoi. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment une super expérience, euh, premièrement pour notre expérience à nous. Et puis ensuite, pour ce qu'on peut apporter au projet. Alors moi, mon moi mon rôle à moi, c'est d'apporter de, des plans assez dynamiques, euh, de, pour voir le boulet qui part, euh, pour, pour pouvoir le suivre un petit peu. Euh, J'ai un type de drone qui est un drone, un drone racer qui permet d'avoir de, des prises très dynamiques au ras du sol à basse altitude et donc ça permet d'avoir de dynamiser un peu la vidéo euh, en, en ayant des plans, des boulets qui partent et qui atterrissent euh, un peu plus loin. Quoi. On peut dire que pour cette première journée de test, euh, les, les boulets ne euh, peuvent pas aller encore très loin. Il euh, y a encore quelques petits réglages à faire, mais je pense que pour les, pour les prochains, on va vraiment avoir des prises de vue assez impressionnantes, des boulets qui partent vraiment. Et, euh, et c'est vraiment là où, où mon rôle va être vraiment important et, et décisif dans la vidéo pour vraiment dynamiser les choses. Good day. Thank you.